Il a voulu euh, placer ce ballon. Et un joueur qui vient d'être au sol. Belkhir, à qui se tient l'arrière de la cuisse. Euh, un petit peu la fatigue qui se fait sentir. 74e minute bientôt. Toujours ce score de 2 à 0 en faveur. De la GS Aura, Le temps pour moi de vous rappeler que les débuts ont été ainsi en première période, 22e et, 20, et 37e minute de jeu, par euh, le joueur de la GS venu direct du Bénin, Aoudou. Ce joueur langilin, très très grande taille, et beaucoup de percussions aussi, ce joueur. Allez, la remise en jeu de ce queen, le gardien de but d'Argés Saura, l'enlant ballon, récupéré par le MC Oran, avec Aoued, Aoued, Aoued, le centre-tir de Aoued, c'est trop haut, c'est trop loin, et ça va mourir complètement loin là-bas pour euh, le gardien, ce queen. En 5,50 mètres, il ah, n'y a pas trop de solution pour ces joueurs du MC Oran. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut le dire. On ne laisse pas trop jouer hein, du côté de la Gesta. Voilà. On mène sur le score de 2 à 0. On essaie de préserver, en gère euh, bien comme il faut ce match et cette seconde période. On ne se fatigue pas trop également. Parce que comme je le disais depuis tout à l'heure, il fait chaud, il fait lourd et c'est pas évident de jouer un match à 15 heures de l'après-midi par une chaleur pareille donc euh, bravo aux 22 acteurs qui sont en train de se donner à fond aujourd'hui euh, sur le petit écran devant vous pour euh, ce superbe match pour l'instant où il y a eu de superbes actions, de belles actions de part et d'autre et donc euh, ces débuts de la GS Touche pour les joueurs euh, de Meshich avec Zewi la balle sur le côté elle s'est jouée en une deux la percussion le centre et ce sera un corner concédé par Baradja et un corner pour la GF Sawara. aïe on s'échauffe un petit peu les esprits s'échauffent entre le gardien d'Ahmen et Aoudou et tout le monde vient pour euh, remettre du calme un peu. Jusqu'à maintenant, faire play total.